Coucou Betsy, comment tu vas Ça va bien, et toi bah, Super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tu as voulu nous parler de ton expérience dans la formation. Alors tu nous avais déjà parlé de ton expérience euh, au départ. Et puis maintenant, bah, tu as vraiment bien, bien, bien évolué. Alors tu peux peut-être euh, peut nous rappeler un petit peu ton parcours et puis euh, de ce que, ce que tu faisais avant et où tu en es aujourd'hui alors, euh, mon parcours avant, donc, comme je disais, le euh, premier témoignage que j'avais fait avec toi, euh, bon j'étais vendeuse en boulangerie, j'y suis toujours actuelle énormément, mais pas pour longtemps, parce que ça y est, ça se débloque. Euh, je voulais me lancer absolument dans la formation de base, mais je n'arrivais pas à me lancer de peur de tomber sur une arnaque ou autre chose. Euh, j'ai regardé beaucoup, de, beaucoup de, de formations sur Internet, tout ça, à distance, ce qui est mieux pour moi vu que j'ai des enfants malgré euh, que ça pousse vite <rire> et euh, du coup euh, j'avais vu quelques formations à distance sur pareil tout ça donc euh, mais au niveau des prix c'était un peu trop budget pour euh, avoir de l'argent de côté forcément on n'y pense pas souvent mais c'est vrai et du coup après bah, en continuant mes recherches tout ça je suis tombée sur une de tes vidéos et j'ai fait ah, mon mari j'ai fait regarde j'ai franchement euh, elle a l'air top euh, et je dis, euh, puis j'avais vu quelques témoignages des, des premières élèves que tu avais eues, donc euh, je me dis, oh, j'essaierai bien, et de peur, en fait, euh, je n'ai pas fait. Et c'est grâce à mon mari qui m'a poussé, il m'a dit, fais-le, depuis le temps que tu veux le faire, fais-le, lance-toi. quoi Donc après, je me suis inscrite, j'ai dis, bon, bah, allez, on tente, et puis euh, après, ben bah, voilà, je suis rentrée dans la formation. Super, c'est étonnant parce que d'habitude les maris sont encore plus réticents à dire euh, non non euh, c'est sur internet euh, ça marchera peut-être pas en général c'est les filles qui sont plus motivées et là c'était l'inverse c'est rigolo en fait euh, que ce soit comme ça mais c'est bien c'est top c'est qui te soutient ouais tant mieux c'est ce qu'il faut tout à fait et donc voilà, euh, explique un petit peu ton parcours dans la formation, euh, par exemple au départ, euh, comment tu t'es senti, euh, accueilli, tout ça, qu'est-ce que tu as ressenti et puis comment tu as progressé Alors l'accueil dans la formation, c'était génial, c'est bienveillant. On est rempli plein, plein, plein de messages, tout gentil, euh, avec les bienvenus, tout ça, des filles, c'est super sympa. Et euh, bon, commencer déjà euh, à lire euh, les. sur la plateforme de formation, justement, ce qui est bien, c'est qu'on apprend de tout tout ce qui est de base, tout ce qui est hygiène, surtout c'est important parce que quand bon là maintenant que je suis professionnelle je connais maintenant les risques, mais avant euh, ça, surtout les filles qui font ça à côté, qui sont pas déclarées, qui ne savent pas tout ça, qui ne savent pas la, la, la base de la, de la prothèse angulaire, qui se lancent comme ça, bon bah, allez je vais faire des ongles par-ci par-là euh, non, non, je vois du travail maintenant, je fais attention, l'expérience que j'ai maintenant ça fait un an que, que je fais attention à tout ça et ben bah, franchement euh, des fois, ça fait peur. Hein. C'est vrai. <rire> donc, euh, le conseil des filles qui font ce genre de choses, faites une formation de base, quoi. vous ne lancez pas comme ça euh, à l'arrache. Et puis, faire des catastrophes. Donc, euh, des fois, les professionnels rattrapent les catastrophes et c'est pas très beau à voir. C'est vrai. Et toi, tu en ouais. as déjà rattrapé quelques-unes. Hein. On a vu ça. <rire> <rire> ah, oui, ah, oui. Et, donc, euh, et pourtant, euh, celle que j'ai rattrapée, il euh, bon, y en avait une euh, sur main, elle n'était euh, pas professionnelle. Donc, euh, sur main, pas professionnelle, forcément, ça fait des dégâts. Et sur pied, par contre, euh, oui, là, c'était une professionnelle. Et je dit dis, euh, je tire pas mon chapeau parce que franchement, pour faire ça, euh, c'est ni fini à faire. Quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Des fois, même les pros ont pas forcément de, euh, de diplôme à la base ou alors euh, vraiment que quelques jours. Et euh, justement, il y en a certaines qui pensent qu'en trois jours, cinq jours, même dix jours, on arrive à avoir toutes les bases pour être professionnelle. Moi, je pense que non. Qu'est-ce que tu en penses, toi Non, non, non, non. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de quand même faire quelque chose de, de propre. De, de, Moi, je peux pas dire que je n'ai pas fait ça du jour au lendemain. Hein. Je me suis beaucoup entraînée. J'ai beaucoup révisé mon, tra mettons mon travail sur mes erreurs parce que même des fois, encore à l'heure actuelle, je me pose des questions. C'est pour ça que je vais encore vérifier sur les, la, la, la plateforme. Je vous demande toujours des conseils dans des forums. Je préfère. Je préfère. Je m'informule le plus possible pour éviter de faire euh, un massacre. Quoi. Euh, bon, je fais pas de massacre, <rire> pour moi, mais <rire> c'est mieux, je préfère. Je suis toujours euh, à la recherche du, de la perfection en fait. Je suis peut-être un peu trop dure avec moi, mais c'est ce qui me fait avancer. Exactement. Bah t'as bien raison parce que franchement on voit la progression par rapport à tes premières pauses et par rapport à maintenant. J'ai encore euh, une fille de la formation qui m'a dit hier, euh, hier ou avant-hier ou à Betsy, elle fait des choses magnifiques. Qu'est-ce que j'aimerais être à son niveau et tout. Je dis ben voilà, entraîne-toi comme elle et tu auras les mêmes résultats quoi. En fait c'est euh, ça ouais, la clé non, du succès, mais... c'est de s'entraîner. Ouais. Ah oui, tout à fait ouais. ouais, ouais. On n'a rien sans rien, hein. c'est comme je le dis à chaque fois, on n'a rien sans rien. Exactement. Et tu es la preuve vivante que ça fonctionne, que la formation fonctionne, parce que tu vas bientôt ouvrir ton entreprise, tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu Ça y est, c'est déjà ouvert, déjà. D'accord. Oui, c'est ouais. Depuis le 1er mars, j'ai ouvert mon ah, entreprise. Oui, oui. oui, alors oui, moi, je suis en retard. <rire> Effectivement. <rire> Euh, là, c'était euh, tout à l'heure, je te disais, euh, ça va se débloquer au niveau euh, de la boulangerie. Donc la oui, boulangerie, là, j'ai envoyé ma lettre de demande de rupture conventionnelle à mes patrons. Oui. Ça fait une petite semaine, donc, euh, à mon avis, on va voir <rire> comment ça va se passer. Là, je suis en vacances jusqu'au 27, euh, enfin jusqu'au 26, je reprends le 27. Ouais. Donc, on verra bien, en espérant qu'ils qu me donne. Euh, ben, le, être dans, dans le bon sens pour que je puisse quand même voler de mes propres ailes et puis faire mon activité à temps complet, quoi que je puisse euh, quand même m'occuper de mes clientes à 100%. Quoi. Tout à fait, oui. Voilà. Est-ce est que tu t'épanouis dans ce métier maintenant ah oui, hein. ah oui, non, mais je peux pas, hein, mais moi je me réveille ongle, je mange ongle, je dors ongle, c'est tout le temps du H24. Des fois, j'embête un peu mon mari, mais <rire> c'est très bien, bon ben, elle aime ça, elle aime ça, donc euh... <rire> il ne fera, fera pas pour... Euh me convaincre de, de l'inverse. Ben ouais, c'est génial. Et est-ce que c'était compliqué d'ouvrir ton entreprise parce que certaines personnes peuvent penser ça Non, du tout. Non, du tout. Euh, en général, bon, après, on sait que la chambre des métiers, des fois, elle titille un peu au niveau des prothésistes angulaires. Moi, quand j'y étais, justement, pour je lui dire que je voulais créer ma micro-entreprise, et quand elle m'a demandé en quoi, alors je lui ai dit ben, en prothésiste angulaire. Elle a fait « Pardon ?» J'ai dit « Oui, un prothésiste angulaire. » Ah, fait, bah, j'aime pas ce terme-là, vous ne l'aimez pas, mais vous n'avez pas le choix parce que c'est un métier comme un autre, je suis désolée. J'ai une réflexion comme ça, ça se fait pas. c'est un métier, j'ai, on travaille, on fait des heures, on paye une formation justement pour être, pour faire ce métier-là. c'est comme si vous allez dire à une esthéticienne, ça ne fait pas un métier, quoi. Mm. J'ai, non, non. J'ai, non, non. j'ai, la euh, prothésiste angulaire, que ce soit prothésiste angulaire ou styliste angulaire, vous l'entendez comme vous voulez, j'ai, mais pour moi, c'est un métier. Du coup, Exactement. bah, elle s'est -tu. tu, bon, ça, mais bon. Il y a pas mal de chambres des métiers euh, qui sont un peu contre euh, ce métier-là, mmh. mais euh, je tiens tête. Moi, je suis un peu têtue là-dessus, donc euh, c'est un métier comme un autre. Je euh, dis, vous aimez bien, euh, je sais pas, aller chez esthéticienne, vous faire de beaux sourcils, euh, vous aller vous faire un maquillage, ou je sais pas, faire des beautés des mains, mmh. tout simplement. Donc je lui ai expliqué, donc la, a la vu que, que j'étais pas dans son sens à elle, et que n'étais pas très très contente justement de la réflexion qu'elle m'a faite, donc. Elle m'a dit euh, oui, d'accord, oui, c'est vrai, là dans ce sens-là, oui. Bon, voilà, c'est fait. Ça <rire> vient faut pas se laisser faire. <rire> ah oui, non, non. Euh, on s'acharne assez dur comme ça pour pouvoir euh, euh, valoriser notre métier. Donc après, euh, non, non, moi, je me laisse pas faire là-dessus. Hein. Donc euh, après, pour l'ouverture, ça a été assez facile. Ouais. Oui, pour les gens qui peuvent se demander, normalement, c'est une procédure... Ah, qui, non, voilà. C'est fait en, en une journée, tout est réglé, logiquement. Avant, mmh. il y avait le stage de préparation à l'installation, mais il me semble que maintenant, ça va ça va disparaître aussi. Donc, du coup, moi, je l'ai euh... fait, fait il y a très, très, très longtemps. Hein. Ouais. Euh, ça fait que je dise pas de bêtises. Hein. Ça fait 13 ans que je suis avec mon homme. Ça fait bien 12 ans que je l'ai, le stage à la préparation ah ouais. à l'installation. Voilà. <rire> Donc, tu n'avais pas euh... le droit de faire alors Non, du tout. Génial. Donc, elle m'a demandé justement la, la, la, la feuille comme quoi que j'avais bien fait mon stage. Mmh. Et euh, le diplôme, justement, requis de, de ta formation. D'accord, ok. En sachant que, euh, pour celles qui se poseraient la question, c'est un certificat. On ne peut pas vraiment utiliser le terme de diplôme, vu qu'un diplôme, c'est ce qui est remis par l'État. Donc, un CAP, un BTS, un BAC, c'est un diplôme, là, c'est un certificat. Voilà, c'est juste euh, la différence. Mais, euh, justement, pour celles qui se poseraient la question, si elles peuvent ouvrir avec ce certificat-là, tu es la preuve vivante, tu l'as fait. Oui, oui, on peut. Je vous certifie qu'on peut. Et les champs de métier qui vous disent qu'on ne peut pas ouvrir, ce sont des menteuses. Des menteuses ou des menteurs. Ils n'ont pas le droit de refuser. Ouais, en, fait, en fait, ils sont hors la loi parce qu'il y en a qui refusent, mais ils sont hors la loi parce qu'il y, y a des affaires qui ont fait jurisprudence qui ont fait que ben, les, les chambres des métiers ont été obligées de le faire. Donc maintenant, euh, ça se répand de plus en plus. C'est parce qu'il y a eu trop d'abus euh, de, de ce côté-là, de filles qui s'immatriculaient sans avoir aucune formation. Et c'est vrai mmh. que ce n'est pas logique de pouvoir s'immatriculer sans formation, parce que c'est un métier, comme tu l'as dit. Et donc, du coup, ils ont fait euh, un blocus là-dessus. Mais pour les gens qui sont euh, vraiment qualifié comme toi, ben il voilà, n'y a aucune raison que euh, ça ne passe pas. Quoi. Donc, euh, la preuve en est que ça fonctionne. Ah, oui, oui, oui. Eh, ouais. <rire> ça a passé quand même. Voilà. Et, euh, et pour celles qui se demandent si à distance on peut évoluer, qu'est-ce que tu leur dirais Bien sûr, on, on apprend tout le temps. Moi, je, je, je suis, je suis euh, tout le temps en train d'apprendre. De, de, de, je m'enrichis en fait. Je suis tellement curieuse que le, le fait, là, je viens de me réinscrire justement à ta formation des oui. parce que la formation de base déjà était très très très bien et là la formation des l'art waouh wow, c'est encore euh, du top du top quoi donc j'ai euh, pas à me plaindre franchement tu nous suis euh, quand on a besoin de toi quand on te demande des conseils euh, tu es là euh, bon, tu réponds pas deux secondes parce que tu peux pas être partout forcément avec tout ce que tu as à faire à côté hein faut être quand même euh, assez humaine pour comprendre ça donc euh, et euh, non franchement il euh, n'y a pas de souci hein j'y ai bien réussi, pourquoi les filles, les autres filles n'y arriveraient pas Il faut pas baisser les bras, il faut s'entraîner dur, hein il faut s'en donner la peine. <rire> Exactement. Et euh, voilà. Après, et, ça va plus et toi, bien. tu n'avais pas fait d'études dans ce domaine-là avant Du ce... tout. Voilà. Donc, c'est je... pas un prérequis, on va dire. Non, non. Et puis, euh, moi et l'école, ça fait deux. Donc, euh, dans, dans les formations, quand je faisais mes recherches à, la, à ce moment-là, euh, j'ai été tombée sur… Euh, euh, une formation où est-ce qu'il fallait justement, il disait, il ah, bah, faut absolument le passer le CAP esthétique euh, pour faire l'anglerie, sinon vous ne pas vous mettre à votre compte. J'ai dit, non, vous êtes des menteurs. c'est pas possible. Dit, si vous avez pas le droit de faire ça, je dis, pas obligatoire par la loi et de se mettre euh, prothésie angulaire, on a juste besoin même d'un cert certificat avec une formation de base, dit, ça suffit amplement mm. Elle me dit, oui, mais vous ne l'aurez pas par la chambre des métiers. Bah, je sais c'est ce qu'on verra. Et du coup, bah, le fait qu'elle m'ait un peu bousculé comme ça, euh, euh, parce que c'était le euh, Centre Européen de Formation. Et j'ai dit non, j'ai l'école, je, je, je suis pas du tout pour l'école. Et en fait, euh... je pense que eux ils proposent le CAP, non Oui, c'est ça. Ben voilà <rire> C'est pour ça qu'ils voulaient ouais. te le vendre, en fait je pense. Ouais, ouais, non, non, je mais, euh, et en plus, euh, même au niveau du tarif, quoi, c'est... Ouais, mais vous pouvez payer en trois fois mais ça m'intéresse pas trois fois c'est énorme je, Attendez, je vous croyais que l'argent tombe de, du ciel j'ai malgré que je travaille j'ai trois enfants à côté je peux pas me permettre de payer ça en trois fois c'était des sommes quand même assez euh, volumineuses quoi ouais, ouais. donc c'est pour ça il faut bien qu'elle se renseigne euh, au niveau des tarifs tout ça la formation de base franchement la tienne moi j'ai rien à dire On peut les paiements en plusieurs fois franchement c'est l'idéal quoi mm -hmm. même pour les mères de famille même celles qui qui sont à leur maison mère au foyer elles peuvent largement se permettre de de payer cette formation, on la tienne quoi, il n'y a, a pas de raison, il hein. n'y a pas de raison. Super. Et justement, est-ce qu'avec les, les personnes que tu as eues, tu as réussi à payer la formation Parce que ça, je dis dans, dans quelques conférences, qu'avec les personnes qu'on reçoit, les, les modèles, tout ça, euh, on arrive à, à régler en fait la formation, qu'elle s'autofinance en fait, ça a été le cas pour toi Pas pour la formation de base. La formation de base, euh, j'ai vu que je n'étais pas encore déclarée, oui. donc euh, je faisais, euh, voilà. Je faisais pas rentrer l'argent, euh, quoi que ce soit. Donc, euh, non, Le, par contre, là, cette formation Nelart, oui. Bah, c'est autant financé justement par mes clientes. Donc, je leur dis, euh, plus j'aurai de clientes et plus je pourrai me perfectionner. Donc, euh, j'ai euh, des données donner. Donc, euh, vu qu'elles sont contentes déjà, euh, même par rapport au travail que je fais, puis ils voient l'évolution que j'ai eue, euh, j'ai une, une cliente, ça fait depuis mes débuts, elle me suit en fait. Et elle euh, me dit, mais c'est en euh, totale progression, quoi. Je fais que ça de monter, de monter, de monter. Et puis, justement, c'est ce que je veux. D'accord, super, ouais. Et euh, par rapport à tes enfants, tout ça, c'était pas trop problématique de faire euh, les cours, euh, ben suivre les cours sur la plateforme et euh, t'occuper des enfants et tout à côté. Et ton boulot, d'ailleurs. Non, du tout. Quand on a envie de se caler hein, au moins une petite heure, on se dit, il y a une heure là, ou est-ce que j'ai fait déjà mon ménage à côté, je me suis occupée des enfants, euh, j'ai fait à manger, là, je ne pas, suis pas en horaire de, de boulangerie, donc je peux m'occuper de ça, la maison est propre, tout ça. Je me cale une heure, euh, ou est-ce que je me base seulement sur les, les cours de la formation, quoi Il n'y a, ouais. a pas de raison. C'est comme le sport, quand on dit euh, « on n'a pas le temps », si, si, le sport, vous pouvez prendre cinq minutes pour le faire, il n'y a pas de raison. Hein. C'est vrai, exactement. Et, euh, et donc, du coup, toi, tu as trouvé les cours assez complets oui. ouais oui oui ah, plus con hum, franchement j'ai rien à dire c'est super complet donc euh, moi j'ai réussi à apprendre il faut tout le temps réviser on révise pour enregistrer une fois que c'est enregistré hop on passe à la deuxième étape ainsi de suite moi j'ai fait comme ça j'ai appris comme ça et euh, je suis autodidacte déjà de base donc euh, rien que d'apprendre les choses euh, j'enregistre assez vite donc en général j'ai pas besoin de il 15 000 fois, il y en a d'autres, ça va être un peu plus difficile. Donc, il va falloir qu'ils se répètent un peu plus pour, pour enregistrer les cours. Mais euh, non, franchement, est, euh, elle est complète comme formation, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, super. Et, et les lives, tu apprécies aussi que je fasse euh, plus de lives ces derniers temps, tout ça Oui, ouais. parce que quand… Euh, bon, il faut euh, des fois, bon, avec le planning que j'ai, quand j'ai des clientes, je me dis bon, « est-ce que, est que je vais avoir fini à ce moment-là » Je ne sais pas. Après ça, ça ça dépend des pauses, je ne sais pas toujours à l'avance les pauses que les clients veulent choisir forcément. Il y en a d'autres qui décident de changer d'avis à la dernière minute, les choses qui arrivent. Et euh, donc euh, ouais si franchement les lives euh, c'est intéressant parce que des fois quand on se pose des questions on se dit euh, je me dis ah on va faire un live, si j'ai des questions à poser il faut que je les écrive tout de suite sur un petit papier. j'ai Comme ça j'y penserai la prochaine fois. Et euh, oui non franchement c'est bien aussi que tu fasses les lives de temps en temps parce que des fois on a des questions qu'on a envie de poser euh, le live, il n'est pas encore là, donc on se dit « Ah oh, si, la prochaine fois qu'elle fait un live, il va falloir que j'y pose quand même. Ouais. » C'est intéressant. Super. Tu peux peut-être nous montrer tes ongles Alors là, je les ai raccourcis. Oui, oui. Tu avais fait une super belle pose. Hein. Ouais, là, Alors. Mais c'est vrai que là, c'est… Et celle-ci, je pas, je l'ai pas postée. C'est ma, ma, ma main droite. Oui, voilà. <rire> c'est cool. Super. Et je vois que tu as le certificat derrière. Tu l'as encadré Ah super. oui. Ah bah oui, mais non. Voilà. Mes clientes, elles le voient quand elles viennent à la maison. Donc, super. Euh... Ben, bientôt, tu pourras mettre euh, le prochain en dessous. Hein. D'ailleurs, oui. tu te débrouilles super bien en nail art. Vraiment, tu es très douée. Donc, euh, je pense que la formation, tu vas la faire en, en quelques semaines, quelques <rire> mois, là, elle sera... Merci. Elle sera... Ben, J'ai essayé un peu. J'ai pioché un peu de tout. Je me dis, ouais. on verra bien. Et je me dis oh la fraise j'y arriverai jamais. Et pour moi je, pense, ah, ça, je dis, elle ressemble plus à une framboise qu'à une fraise mais bon <rire> oh, bah, je la trouvais très bien ta fraise. Hein. Après, et après, tu... Ouais, tu... Elles <rire> ont dit ah oh, bah si si si ça ressemble à une fraise, moi je trouve elle est très bien. Je, ouais bon je la referai parce que moi je suis pas convaincue. <rire> ouais peut-être elle était peut-être un petit peu ronde, peut-être lui faire plus une forme un petit peu euh, tu vois, un ouais. peu plus arrondie au-dessus et puis un peu plus fine en bas j'essaie je hein, de la ouais. faire un peu plus dans tous les sens, euh, la faire en mmh. coin d'ongle, tout ça. Euh, mmh. Mais voilà, exactement. Bah, c'est comme le, <rire> qui... <rire> <rire> ouais, le kiwi. Le il était top, hein. <rire> vraiment. Très, très bien. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui pensent que c'est euh, une arnaque ou qui voudraient aller en centre euh, et qui, voilà, qui paieraient finalement le même prix pour euh, 5 à 10 jours en centre euh, qu'avec euh, avec nous pendant 6 mois Non, c'est pas une arnaque. Franchement... Euh... Si vous voulez des questions, j'ai venu me voir en privé, Betsy Carbono. Vous me trouverez sur Facebook ou sur Instagram. J'ai eu quelques filles qui m'ont déjà posé des questions justement sur quelle formation j'avais été faire euh, pour apprendre la base des ongles. Et donc, je lui dis, allez, je suis, je ai dit, je, je l'ai fait chez yourness International. J'ai euh, la prof, elle s'appelle Nathalie Krebs. J'y allais, adorable. Je suis franchement dans le groupe, ils sont tous adorables. j'y sais c'est qu'un groupe de bienveillance. j'y en a pas de, de mauvaise langue. Euh, je dis, euh, les mauvaises langues en général elles ne sont pas des bienvenues. Euh, c'est pour euh, être mauvaise entre, entre élèves, euh, c'est pas le but. Sinon on n'avance pas quoi. Exactement. Donc euh, je lui ai dit, euh, franchement les filles, euh, n'hésitez pas. Hein. Vous avez des infos, soit Nathalie Crève ou venez me voir en privé. Il n'y a pas de soucis. <rire> voilà, donc tu répondras aux questions, à toutes celles qui ont peut-être peur encore et qui doutent ça me dérange pas du tout. Hein. Ah ben voilà, pas c'est génial. Et moi, ce que je trouve ça, mais vraiment génial, c'est que je crois pas qu'il y a une seule formation qui a autant de témoignages vidéo. Donc vraiment, mais c'est vous, me, vous m'apportez énormément et euh, je trouve ça juste euh, magique, quoi. C'est génial. Bah, tu le mérites. C'est normal. Tu nous rends l'appareil Il n'y a pas de raison que que ça se passe pas bien. Hein. Ah, ah bon. non, non, non. Du coup, oui, elles, elles peuvent te te joindre en message privé. Tu leur expliqueras. Alors euh, voilà. Tout ce qui concerne la formation. Il n'y a pas de problème. Génial, super. Ben, merci infiniment, Betty, hein, pour euh, pour ce témoignage aujourd'hui. Et puis, ben on se retrouve euh, sur le groupe. Et puis, si tu as besoin de moi, tu sais que voilà tu peux me joindre à tout moment. Il n'y a pas de souci. Ça marche <rire> Merci Ça marche. beaucoup. Hein. Très bonne après-midi à toi encore. Ouais merci à toi aussi. <rire> merci beaucoup.